Bienvenue dans cette vidéo, alors aujourd'hui je vais vous parler euh, des physics shape au niveau des sprites. Alors ce sont les colliders, on va pouvoir utiliser un polygon collider et vous allez voir que ça va être assez intéressant. Alors pour ce faire, au niveau de la scène, j'ai récupéré ici le caractère Roboboy, j'ai simplement mis un collider et ce qui me permettra de le faire sauter pour voir un petit peu comment ça se comporte. Alors j'ai ici un sprite d'arbre, donc je vais passer ici son défaut type en euh, sprite 2D et faire un apply donc évidemment je vais positionner cet arbre sur la scène et je vais le redimensionner comme vous pouvez voir il est assez grand donc on va le rendre un peu plus petit alors on va le positionner ici ce qui va être parfait maintenant ce que je vais faire pour pouvoir avoir une collision avec lui je vais devoir utiliser un collider Alors le collider, euh, le polygon collider n'est pas nouveau, il est apparu avec euh, Unity 2017, donc c'est ce qu'on va utiliser parce qu'un box collider, tout ça serait pas très précis donc ici on va ajouter un polygon collider 2D on peut voir que au niveau de l'objet j'ai ici euh, énormément de, de calculs qui ont été faits pas mal de traits et euh, bah, je n'ai pas tellement besoin, on va dire ici c'est assez complexe, euh, là c'est parfait la collision va être nickel, c'est à dire que les branches tout ça, ouais, là, je, vais, je vais bien pouvoir me positionner dessus, mais c'est pas très intéressant moi je voudrais réduire ça pour que ben, mon jeu a plus de performance et ici c'est pas vraiment nécessaire. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner mon arbre ici, donc pas l'objet qui se trouve dans votre scène mais évidemment le sprite qui se trouve ici dans votre projet et vous allez aller dans le sprite editor. Et là au niveau du menu on va choisir Custom Physics Shape. Et ici on va faire « Generate ». Et on peut voir que j'ai ici la possibilité d'avoir un outline tolérance. Donc ça va être euh, tout simplement une détection automatique. Et au plus je vais la monter, au plus ça va être précis et ça va ressembler un petit peu à ce que j'avais. Donc moi je vais le baisser au minimum par exemple ici. Je vais faire « Generate ». Et là on peut voir que bah, j'ai des points qui sont mis un petit peu partout qui ne sont pas terribles. Alors je vais retoucher ça de manière à avoir le moins de géométrie possible là-dedans. Donc je vais sélectionner ici en faisant une, un clic gauche et sélectionner pas mal de points. Et je vais tout simplement ici bah, prendre les points et les mettre où je veux. Alors je ne vais pas être super précis parce que ce n'est pas nécessaire. Mais vous pouvez voir que je peux aussi rajouter des points en laissant ma souris ici. Alors je peux les supprimer en les sélectionnant. Et je peux ici ramener des points. Pour longer tout simplement ici l'arbre on va dire comme ça je vais pas je vais faire quelque chose d'assez grossier parce que le but ici est d'économiser un petit peu de la ressource et c'est vraiment pas nécessaire que je puisse aller ici dans dans, dans ces dans ces trous euh, ici au niveau des branches donc j'ai pris ce modèle là exprès parce que ça s'y prêtait bien voilà donc on peut voir qu'on va pouvoir déplacer les points existants et même les supprimer regardez ici j'en supprime voilà ici j'en mets un nouveau ici je vais prendre celui ci pour aller ramener ça là bas et ici, je vais laisser un point ici. Je vais en remettre un nouveau pour revenir là, par exemple. Et ici, je vais me remettre ici. Voilà. Et je pourrais même ici être au niveau du tronc. Donc là, j'ai affiné les choses. Je vais faire un Apply. Je retourne au niveau du et je resélectionne ici mon arme. On peut voir que la géométrie n'a pas du tout changé. Ce qui est tout à fait normal parce que je vais devoir faire un Reset au niveau de son polygone Collider. Et là, on peut voir que la géométrie a bien changé. C'est beaucoup plus simple. J'ai beaucoup moins de points, beaucoup de moins de collisions. Et ça suffira amplement. Je vais avoir, pour ma part, euh, presque le même résultat. Vous pouvez voir que ici, voilà, ça change pas grand-chose. Mais j'ai quand même gagné pas mal ici en collision. Et je peux, évidemment, euh, sauter sur cet arbre. Il euh, n'y a aucun souci. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi avec ça, c'est que vous allez pouvoir ajouter un Rigid Body 2D. Et évidemment euh, bah, l'arbre il ne va pas forcément tenir parce que cette physique shape on peut voir que ça tient compte justement de la collision de tout ça. Et on peut voir que bah là, mon arbre, sa base est, est trop lourde. En fait, ici, j'ai trop peu et là, j'ai trop, trop de colliders. Il faudrait que j'ai une base beaucoup plus importante pour pas que ça se renverse tout seul. Mais en tout cas, on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci. Euh, et je vais même pouvoir, moi, rentrer en collision. Et évidemment, là, c'est un arbre, ce n'est pas le but. Mais je vais pouvoir, vous voyez, euh, rentrer en collision dessus et puis euh, faire des choses. Donc voilà euh, pour ce qui est de cette chose qui est euh, peu connue. On utilise beaucoup les Polygon Collider. Mais il faut savoir que vous pouvez ici intervenir dessus au niveau du Sprite Editor. Tout simplement en allant dans « Custom Physics Shape » et ça va permettre d'affiner les choses. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir faire ça pour affiner le collider et vraiment euh, le disposer au plus près possible de ce qu'on a besoin. Encore une fois, on n'a pas forcément besoin qu'il soit très complexe, sinon je peux ici générer un euh, collider très complexe, c'est ce que je vais faire. Et là, si je le sélectionne et que je fais maintenant un « Reset » au niveau de son « collider euh, Polygon Collider », on va voir que j'ai récupéré en fait ce que j'ai eu au départ, c'est-à-dire quelque chose euh, d'assez euh, complexe au niveau de la collision, ce qui ne change pas grand-chose quand vous voyez par rapport au comportement. Voilà, donc maintenant vous savez utiliser euh, les ici physique euh, shape euh, au niveau des sprites. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ça vous plaît, euh, un petit commentaire pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. À vous abonner euh, si vous ne l'êtes pas encore, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.